Bonjour à tous, je suis Charlotte Robard et je vais vous présenter aujourd'hui les travaux de mon stage de fin d'études sur les savoirs locaux de biodiversité comme outil de perception des changements environnementaux. J'ai réalisé mon stage au sein de l'UMR DINAFOR sous la tutelle d'Émilie Andrieux et Marc Desconchins. Alors, tout d'abord, quel est l'intérêt euh, d'étudier les savoirs locaux dans un contexte de changement global Eh bien, euh, les actions euh, politiques environnementales sont prises à partir des discours euh, sur l'état de l'environnement euh, faits par les scientifiques, sauf que ces actions, en général, elles sont prises à une large échelle nationale ou internationale. Et euh, le souci, c'est que ces problématiques environnementales, même si elles sont globales, elles renvoient à des situations particulières d'un territoire à un autre. Donc, Cette prise de conscience générale, couplée à l'importance grandissante du rôle des gouvernances locales dans le développement durable de la conservation de l'environnement, fait que maintenant, l'élaboration des actions environnementales doit prendre en compte à la fois le discours des scientifiques, mais aussi celui des communautés locales. C'est pour ça qu'il est intéressant de comprendre comment se caractérisent ces discours locaux sur l'état de l'environnement, afin de pouvoir les utiliser en complément des discours des scientifiques. C'est d'ailleurs ce que fait le programme PIAF dans lequel s'inscrit mon stage. Le but de ce programme est de comprendre les perceptions et stratégies locales d'adaptation aux changements environnementaux en se basant sur des connaissances non-expertes des communautés locales sur la biodiversité ordinaire. Et Une des hypothèses principales de ce programme, c'est que la connexion à l'environnement elle est différente suivant le degré de dépendance des populations aux ressources naturelles et suivant les lieux et contextes de résidence. Du coup, euh, l'étude du PIAF euh, s'est faite dans quatre pays, qui sont les États-Unis, le Cameroun, le Zimbabwe et la France, sur un total de 12 sites d'études, euh, un site urbain, rural et protégé par pays. Dans ces sites, il y a eu des entretiens avec des habitants volontaires, et durant ces entretiens, il a d'abord été demandé aux interviewés euh, de parler un petit peu de leur mode et histoire de vie, Ensuite, il y a eu des free listings, c'est-à-dire que pendant trois minutes, il a été demandé aux interviewés de euh, citer toutes les espèces qu'ils connaissaient parmi les oiseaux, puis les mammifères, puis les arbres et ou plantes. À la suite de ces free listings, il y a eu des entretiens complémentaires euh, durant lesquels euh, chaque espèce a été reprise avec euh, l'informateur et euh, on leur a demandé si. Euh, il remarquait des changements dans la distribution, euh, l'abondance, euh, le comportement. Et ensuite, il reliait ces changements populationnels à euh, des changements environnementaux. Moi, durant mon stage, j'ai donc travaillé sur euh, les données qui ont déjà été collectées en 2016 par trois stagiaires différentes sur euh, les trois sites d'études français. Et les objectifs de mon stage, c'était tout d'abord de comprendre l'influence de la connexion à l'environnement sur les diagnostics de changements environnementaux via l'utilisation de la biodiversité dans ces trois sites au, champ, au contexte socio-économique différent. Puis ensuite, de pouvoir proposer une démarche standardisée basée sur celle utilisée par le PIAF pour révéler ses diagnostics. Par exemple, est-ce que certains types d'espèces euh, sont utilisées euh, euh, pour diagnostiquer certains types de changements ou autres J'ai donc réalisé mon stage au sein de l'UMR d'INAFOR, dont les recherches euh, sont interdisciplinaires et euh, font appel au concept de paysage socio-écologique. Il s'intéresse donc au fonctionnement écologique, mais aussi à la gestion et à la gouvernance des paysages agroforestiers. Donc mon matériel et méthode, euh, les sites d'études français. Pour le site urbain, c'est la, la ville de Saint-Lys, située au sud-ouest de Toulouse, en Haute-Garonne. Pour le site rural, c'est le canton d'Aurignac dans les bas-comminges, bas euh, toujours en Haute-Garonne. Et pour le site protégé, c'est la vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées. Ces trois sites ont été choisis parce qu'ils ont des contextes socio-économiques différents et euh, en mutation. Et Les données qui m'ont été fournies euh, sont euh, sous la forme de neuf tableaux regroupant les informations données par euh, les interviewés sur euh, les oiseaux, les mammifères, les arbres pour chaque site urbain, rural et protégé. Et J'ai aussi eu accès aux retranscriptions des entretiens afin de vérifier les informations du tableau et les compléter euh, quand c'était nécessaire. Donc tout d'abord, j'ai dû créer une base de données en harmonisant les données qui m'ont été fournies. Pour ça, j'ai dû redéfinir quelques termes et faire la différence entre item, citation et espèce. parce que pour une espèce, par exemple Bostorus, euh, un même interviewé pouvait euh, citer dans sa playlist euh, le veau, la vache, euh, le bœuf et dire euh, bah, sur le veau je remarque euh, qu'il y en a plus pour telle raison sur la vache je remarque qu'il euh, y en a moins pour telle autre raison donc pour certaines analyses j'ai travaillé à l'échelle de des items mais dès que c'était possible j'ai travaillé euh, sur les espèces ensuite il a fallu définir euh, les types d'items euh, D pour domestique donc toutes les espèces de loisirs, travail, compagnie ou ornemental. E pour exotique donc toutes les espèces qui sont non présentes sur site, exemple le baobab ou non adapté au site, par exemple la girafe dans un zoo. Et L pour local donc euh, toutes les espèces présentes historiquement dans le site, euh, disparues ou euh, apparues Ensuite, la présence historique locale, bon ça c'est assez simple, c'est 0 pour les espèces exotiques et 1 pour les espèces locales et domestiques. Ensuite, il a fallu euh, interpréter la, la combinaison des codes de, de changement euh, dans la distribution et dans l'abondance. Donc il y a cinq classes, apparition, augmentation, stable, diminution et disparition. Et enfin, il a fallu établir un classement euh, des types de changements euh, qui étaient euh, euh, évoqués par les informateurs. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire des classes de changements euh, bah, On a fait des regroupements tout simplement parce que c'était plus simple pour les analyses de travailler avec des codes, parce que même si les changements environnementaux sont tous liés de manière euh, complexe entre eux, euh, voilà, c'était plus simple de les linéariser. Du coup, on travaille avec euh, mes responsables de stage on est arrivé à ce choix de regroupement avec euh, trois groupes euh, principaux. Le groupe climat qui regroupe euh, toutes les variations climatiques, qu'elles soient euh, ponctuelles ou sur une longue période. Euh, le groupe écosystème qui concerne tout ce qui est dynamique de population avec euh, la pression de prédation, de compétition, des introductions, protection, etc. Le groupe des activités anthropiques, qui, elle, regroupe euh, tout ce qui est changement lié aux pratiques agricoles, intensification des cultures, euh, changement de pratiques d'élevage, euh, les changements d'aménagement anthropique, comme l'urbanisation, et les changements socio-économiques euh, liés aux changements de mœurs, ou aux changements euh, de, de l'économie de la zone ou des foyers. Donc Tout ça pour donner 43 codes de changements environnementaux évoqués par les informateurs. A la suite de ça, j'ai pu faire mes analyses que j'ai organisées en trois parties. La première, c'était des analyses sur les savoirs de biodiversité. Pour ça, j'ai fait des comparaisons de nombre de citations. Euh, j'ai réalisé des courbes de richesse spécifique cumulée et des analyses de correspondance et analyse interclasse. Ensuite, je me suis intéressée aux changements populationnels et aux changements environnementaux perçus. Pour ça, euh, je me suis servi de 2 d'indépendance et d'analyse de correspondance interclasses. Et enfin, j'ai regardé les associations qui étaient faites entre la biodiversité citée et les changements environnementaux associés grâce à toujours des kidos d'indépendance et des analyses de correspondance et interclasses. Donc, les premiers résultats concernant les savoirs de la biodiversité, c'est que malgré le fait que les urbains soient ceux qui sont peut-être le moins connectés à l'environnement, ne cite pas moins d'items, on le voit sur le boxplot en haut à droite, en rouge, il cite même en moyenne plus, plus d'items, seulement le type d'espèces citées diffère entre les sites. On peut le voir sur le graphique du dessous, les urbains en rouge ont tendance à plutôt citer des espèces exotiques et domestiques, alors que les informateurs des sites ruraux et protégés citent eux plutôt des espèces locales. Euh, la, les espèces sont citées différemment parmi les trois groupes. Il y a un effet site significatif sur la distribution de, de ces citations d'espèces. Et donc les savoirs de biodiversité sont différents entre les sites. Concernant les changements perçus, tout d'abord les changements populationnels. Alors il y a une dépendance significative entre perception et site avec une surexpression euh, des disparitions sur le site urbain, une surexpression des apparitions sur le site protégé. Pour le site rural, il n'y a pas grand-chose qui ressort vraiment. Donc ces perceptions sont donc différentes selon le site. Et pour les changements environnementaux, là aussi il y a un, il y a un effet site significatif. Donc les changements environnementaux perçus sont différents selon le site avec une surexpression des changements environnementaux liés aux aménagements anthropiques et aux variations climatiques pour les informateurs urbains, et une surexpression des changements environnementaux liés aux pratiques agricoles pour les informateurs du site protégé. Encore une fois, pour le site rural, il n'y a pas de changements environnementaux qui sont spécialement surexprimés. Ensuite, pour l'association entre biodiversité et changement perçu, on se rend compte que les espèces qui sont citées comme indicatrices de changements environnementaux sont elles aussi différentes selon le site, pour, les, pour chaque groupe taxonomique, et qu'à l'échelle de chaque site, donc urbain, rural et protégé, les informateurs se servent des groupes taxonomiques pour des changements environnementaux différents. C'est-à-dire que les urbains, ils ne vont pas se servir des mammifères et des oiseaux pour les mêmes types de changements, idem pour les arbres, et ça dans chaque site. Ce n'est pas la seule différence, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que les associations entre groupes taxonomiques et changements environnementaux ne sont pas les mêmes d'un site à l'autre. C'est-à-dire que pour les urbains, euh, les oiseaux vont plutôt servir euh, à... à Comment dire, à diagnostiquer des changements environnementaux liés aux aménagements tropiques, alors que pour les informateurs du site protégé, les oiseaux seront plutôt reliés à des changements de pratiques agricoles. donc L'ensemble de ces résultats euh, sont assez étonnants du fait que on, enfin, tous ces informateurs possèdent quand même une culture commune, des connaissances, ils ont tous eu accès euh, à l'éducation nationale, en plus la zone géographique est quand même assez réduite, ce qui fait qu'il y a une continuité écologique, donc euh, c'est étonnant d'avoir autant de différences. Seulement ces résultats euh faut prendre un peu de recul dessus quand même parce qu'il y a une part de subjectivité déjà dans les interprétations des codes de changement d'abondance et de distribution, mais aussi dans le classement des changements environnementaux évoqués, qui même si elle a été faite en suivant une certaine logique, euh, ça a quand même demandé une part de subjectivité. Ensuite, bah, les changements environnementaux qui sont évoqués ici ne sont que ceux qui ont été reliés aux espèces préalablement citées dans les frélistes. Donc peut-être qu'en partant des changements environnementaux jusqu'aux espèces, on aurait eu euh, d'autres résultats et ça pourrait être intéressant de, de mettre ça en, en regard. Et enfin, euh, il y a une amélioration possible de la méthode euh, de free listing utilisé par le PIAF en précisant aux informateurs de citer euh, toutes les espèces qu'ils connaissent mais locales parce que là il y avait beaucoup d'espèces qui étaient citées mais euh, qui n'étaient pas forcément présentes dans l'environnement et donc euh, sur lesquelles il n'y avait pas grand-chose à dire après et pas forcément utilisable pour les diagnostics de changement environnementaux Donc en conclusion... Ces avoirs de biodiversité et leur utilisation pour diagnostiquer les changements environnementaux sont très différents selon le contexte socio-économique et ils révèlent une culture écologique très locale. Il n'y a pas d'espèce indicatrice commune vraiment remarquable pour ces diagnostics, mais tous les groupes taxonomiques ont leur importance et la méthode de freelist utilisée par le PIAF semble bien adaptée pour révéler ces diagnostics de changements environnementaux. Pour après, on pourrait euh, étudier l'influence des facteurs personnels, parce que là on s'est surtout basé sur euh, le contexte socio-économique et les localisations. Mais les facteurs personnels tels que euh, le sexe, l'âge ou l'activité, si elle est extractive, non extractive, si ce sont des randonneurs ou des agriculteurs, voir un petit peu euh, l'effet que ça peut avoir sur ces savoirs et leur utilisation. Et ensuite, au vu des différences qu'on remarque, ce serait intéressant de développer l'étude sur d'autres zones à l'échelle nationale, peut-être au nord, à l'ouest, à l'est, et de faire de même à l'échelle internationale. Merci de votre attention.